Le patient que nous allons voir présentait une lombosciatique avec donc des douleurs lombaires qui est radiée vers les membres inférieurs et une claudication intermittente de type radiculaire. Il a été opéré le 9 octobre et a subi une laminectomie, arthrotomie bilatérale et foraminale pour libérer les éléments neurologiques qui étaient comprimés, et cela au niveau L4 et L5. Après l'intervention, on observe une persistance des douleurs qui est exacerbée lorsqu'ils se penche en avant, notamment lorsqu'il s'habille. Et ce n'est que le 10 décembre, c'est-à-dire deux mois presque jour pour jour, qu'on lui a enfin appris la respiration abdominale d'effort qui a soulagé immédiatement ses douleurs. Que de temps perdu. Allez. Donc, vous inspirez, bloquez la respiration, rentrez le C'est vrai que la douleur est beaucoup, beaucoup moins épouée pratiquement pas sympa douleur, douleur. Alors que si vous le faites pas, vous le sentiez. Je sens, vous sentez la douleur si vous le si vous le faites pas. Et je suis en Donc vous sentez beaucoup moins, vous sentez pratiquement pas si. Il a de... suffi qu'on vous l'apprenne pour oui. que vous, vous puissiez le faire. Donc ça fait euh, plusieurs jours que vous faites de la respiration, Alors, ouais, ouais, ouais, ouais. vous l'avez pas appris, vous aviez mal. Et là, le fait de la prendre en une seule fois, ah ben oui. ça, ça a diminué les douleurs. Il ah, faut mettre les chaussettes, les, les pantalons, les, les chaussures, je vais les mettre. Alors, faites-le en, en comme il le faut. Je, je, je retire ma respiration. Bon, ben ça me fait c'est minime, minime. C est, c est mais beaucoup, beaucoup moins que si vous le faites pas c'est pas comparable si je ne le fais pas, je bloque je, je, je, je, je vais m'arrêter parce que j'ai trop mal ah ouais. alors que là, c'est... vous avez pas mal ah, c'est minime, c'est pas comparé ah oui, c'est pas comparable c'est du 10 à, à 2 ah, ok très bien Et je vais comme il faut alors, bon, vous au oh, impeccable. Bon. Oh, sur moi, sur, sur certaines personnes peut-être que ça. Ben pour vous en tout cas. Moi, là, qui s'y si souffre des vampires. Oui. Et avec cette opération cas, là que vous avez eue. Voilà. Oui, Montrez-nous un peu la cicatrice. Ah ouais. nous. Donc Voilà la cicatrice que vous venez d'avoir, voilà, très bien. Merci. Donc c'est pas du pipeau, hein. c'est <rire> vrai. C vrai c non, c du... Mais là, euh, mes chaussures, hein, j'en reviens pas. J'ai essayé de suite hier. Si je dis du, du deux, du deux que c'est du 2, du 2 que je, je me baisse, un bloc à l'inspiration, et 10, si je, je me baisse, j'étais obligé de me de contorsionné pour Ah oui, ça vous faisait mal. Oh. Oui, ça vous faisait mal dans Pardon ça, ça vous me fait, me fait me... mal ici, oui. Dans le la cicatrice. Ah, ouais. Donc voilà, ça c'est un témoignage. Hein. Ah, Donc ouais. pour tous les exercices de kiné, c est, c est hein, il faut, faut le faire maintenant. C'est simple, mais, mais efficace. Mais pour moi, personnellement, je... Je... ça fait quand même presque deux mois que, de moi que j'ai opéré. C'est la première fois qu'on vous l'enseigne, ben, et c'est la première fois que l'essayer, c'est l'adopter. Ben, oui, ouais, parce que c'était un bon handicap. J'ai toujours demandé euh, aux infirmières, aux aides soignantes de, de m'aider parce que... Vous n'y arriviez pas. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Ça faisait trop mal. Bon, vous êtes content. Ah ben, oui. Ouais, ouais. Dans le bon sens. Dans le bon sens. La respiration abdominale d'effort s'apprend en deux minutes car c'est très facile. Il suffit d'inspirer, de bloquer la respiration et de rentrer le ventre. Il est également recommandé de contracter le périnée. But, augmenter la pression intra-abdominale et intra-thoracique. Une partie des contraintes engendrées par l'effort est alors absorbée par le ventre et le thorax qui se comportent comme un caisson bien gonflé. On effectue alors l'activité physique dangereuse pour la colonne vertébrale en apnée. Il faut automatiser cette respiration et l'utiliser lors des activités de la vie quotidienne, en particulier pour porter une charge ou se pencher en avant. Il est important d'effectuer systématiquement pour chaque exercice de rééducation du rachis ou de remise en forme cette respiration. Bloquez la respiration, rentrez le ventre, appuyez avec le bâton sur le coussin, ensuite vous relâchez, et vous soufflez. Voilà, et vous recommencez. Il le fait à son rythme. Bien. Et là, toi, tu peux tu peux partir. Alors à ce moment-là, tu peux le laisser faire. Il le fait pendant combien de temps oh, On le fait bien pendant dix minutes facilement quand même. 10 minutes, ouais, ok. D'accord. Et entre deux, vous vous reposez, je suppose. Ouais, voilà. Oui, je euh, les poses régulièrement. Une dizaine, je me repose ouais. parce que ça tire. Ça tire sur les bras, c'est pas sur le ailleurs, ça tire les... C'est les bras qui font le plus loin. Ok. Et je continue après. Okay. ok. Et c'est vrai que euh, je vais fais bien <coughs> minutes. Des minutes, 10 minutes, minutes. Donc là, vous allez donc, de nouveau inspirer le plus fort possible, rentrer le ventre, bloquer la respiration, enfoncer les poings dans la table, donc, sans bloquant la respiration. Ensuite, vous allez, quand vous avez fini, vous relâchez et vous pouvez souffler c'est à dire combien de temps l'exercice on alors, refait on fait un peu moins longtemps normalement 5 bonnes minutes quand même mais on en est 5 bonnes minutes mais... on en est et l'exercice lui-même dure 5-6 secondes c'est ça on va. Voilà, on refait alors une fois vous me dites quand on peut alors vous inspirez vous bloquez votre respiration vous rentrez le ventre Ensuite, donc vous enfoncez les points le plus possible dans la table, donc tout en retenant la respiration. Ensuite, vous relâchez et vous soufflez.